Dans cette vidéo, on va voir la méta actuelle des DPS en raid sur 9.0.5, lesquelles sont badass, et lesquelles sont vraiment pas indispensables, et que t'as pas envie de voir dans ton roster. Pour cela, on va les prendre classe par classe, donc t'inquiète pas, c'est sous-titré, à l'habituel, tu peux juste aller checker la classe qui te fait plaisir, ou si t'es curieux comme moi, regarder toutes les classes. À la fin de cette vidéo, tu auras une très bonne idée de quelle classe sont méta, et pourquoi, qu'est-ce qui a été différent, est-ce que... Peut-être que c'est une classe qui était déjà méta depuis un bon moment, peut-être que c'est une classe qui a reçu des gros ups sur 9.0.5, ou c'est juste que le scaling et son stuff l'a particulièrement poussé vers le haut, et vice versa, quelles sont les classes que tu as désormais plus envie de voir dans ton groupe de raid. C'est parti pour aller voir tout ça, on va se baser sur deux sources de données, on va se baser sur Simulation Craft et sur Warcraft Log, et également un petit peu sur mon expertise personnelle. Let's go Donc, dans un premier temps, on va regarder un petit peu le Chevalier de la Mort. Chevalier de la Mort Qu'est-ce que ça donne C'était au niveau du progrès, il y en avait 3-4 dans les groupes de raid c'était énorme, c'était super présent en un P, euh. que présent dans pi mais alors extrêmement présent. Qu'est-ce que ça donne déjà à l'heure actuelle Si on regarde juste en termes de simulation craft, de pure mono-cible, c'est pas si haut que ça, ok c'est du 6 7 euh, c'est milieu de tableau, pas, pas, ça apparaît pas si haut que ça. Et si on regarde grosso modo sur l'ensemble du raid, euh, donc là c'est euh, voilà, Frost euh, qui est un petit peu devant Impie, mais bon grosso modo les deux sont à peu près au même endroit. Et si tu regardes du coup sur l'ensemble de Château d'Atria, par contre, c'est quand même une des specs qui est les plus hautes. Bon, évidemment c'est plutôt ça qui nous intéresse, c'est est-ce que c'est fort en raid, pas juste est-ce que c'est fort sur un poteau. On a deux specs qui s'en sortent, le décampi c'est clairement c'est Mario, à l'heure actuelle c'est Mario, c'est-à-dire que c'est fort, c'est même Mario++ plus plus. tu vois, c'est pas Luigi, mais c'est dans le sens c'est polyvalent, c'est bien, c'est jamais particulièrement brillant au point qu'il y a que ça qui roule sur un fight. Mais c'est très très complet, dans les deux sp. Là, à l'heure actuelle, si t'as vraiment envie de briller, il faut savoir jouer Frost et jouer Impy. Et quand je dis Frost, je parle pas de l'aspect oblitération qui ne sert à rien, je parle évidemment de l'aspect sidragoza qui est très solide, sur du multi euh, soutenu, qui, qui va durer un petit moment, sur du multi longue durée, c'est probablement, c'est même la classe qui fait le plus mal en zone, sur une longue durée, si t'arrives à maintenir ton souffle pendant très longtemps ce qui n'est pas toujours le évident, et ça dépend des cas, et du coup, dans ce raid-là, il y a des fights qui s'y prêtent, mais dans l'absolu, en raid, c'est pas forcément le cas, parce que tu as des mécaniques, des moments où tu vas devoir décrocher des monstres, etc. Donc, si on check un petit peu, pour les boss mono, on a l'aspect impi qui s'en sort vachement bien. Généralement, elle va être top 10, s'en sort bien, et l'aspect frost est assez bas. Donc, dans l'idée, si tu as envie d'avoir un bon déca, c'est un déca dans le sens large, pas un déca impi, pas un déca frost, mais un déca. Un mec qui est capable de dire, sur je suis angering, je euh, pi qui est d'ailleurs assez haute, hein, comme tu peux le voir là, et sur les fights multi, comme Stone Legion, je vais sortir ma spé Frost, et là tu peux le voir d'ailleurs, Frost est largement devant, si t'as un, juste un décair un c'est pas très grave, honnêtement, ça marche bien également sur ces fights là, mais dans l'absolu, désormais, euh, l'aspect Frost marche vachement bien sur ce genre de fight, même sur les fights où Oli était euh, de base très très fort, comme des Natrius, on peut voir que Frost débrouille également très très bien, et je pense que Stone Legion est quand même probablement le meilleur exemple des dégâts de zone de là où tu as envie d'en avoir au niveau de ton raid et on peut voir que des DK est vachement bien. Outre ça, il y a quand même toujours la, la, la, le bouclier anti-magique de zone qui est donc un cooldown de raid, qui est super utile au niveau de ton groupe et ça a quand même une très bonne survie de DK, donc de casse mais actuellement plutôt bien dans le raid et donc tu as clairement envie d'en avoir un. Au niveau du DH on va passer assez rapidement dessus, DH c'est pas un truc que t'as spécialement envie d'avoir, c'est un corps à corps, c'est pas extrêmement puissant, c'est pas pour autant mauvais non plus, ça s'en sort bien d'ailleurs sur les dernières fights, hein. si tu regardes sur Stone Legion, euh, sur deux semaines le DH, bon il est un petit peu derrière, mais si tu vas regarder sur du Delatrius ou autre, tu vas retrouver des DH qui sont un petit peu plus hauts, tu peux carrément faire du raid avec un DH, mais dans une optique de pur tryhard, généralement tu vas quand même préférer avoir ton DH en tank et ne pas en avoir un en DPS, et si t'en as un en DPS, t'en prends une, single, une seule copie, il met le debuff magique, c'est quand même super pratique, hein, t'as envie forcément d'avoir ce débuff magique, t'as la darkness qui est également un bon cooldown de raid, enfin on va dire un cooldown de raid, bon je sais pas, mais ça reste un cooldown de raid, donc DH s'en sort, mais bon voilà, c'est pas incroyable, c'est plutôt bas ben, en mono, c'est pas indispensable sur les fights où t'as vraiment besoin de dégâts rapides, comme par exemple ben, les derniers fights qui peuvent être durs, hein, les sludge fist généraux, des nats. Bon euh, voilà, DH se débrouille bien sur des nats, mais sinon c'est pas forcément un truc qui est particulièrement sympa. Donc DH pour l'instant toujours un petit peu au second plan. Au niveau des druides, alors là, bon, on a deux specs, On a l'aspect numéro 1, Godbot, celle qui marche partout, celle qui est extrêmement forte. D'ailleurs on peut regarder, Druid Balance, euh, purement déjà en sim, il est à peu près au même niveau que le Ferran, il est juste un petit peu en dessous, alors que c'est du pur poteau et que c'est pas forcément là où normalement Eki est le plus fort. Donc si on va checker par exemple Hungry, on peut voir que euh, Eki se met extrêmement bien, évidemment c'est du mono, mais le truc c'est qu'il a pas que ça Eki. il a un météore, il a accès à plein de trucs, du coup sur des fights comme le Conseil, <rire> Alors, voilà, moi, ça, ça parle de, de soi même mais le fait d'avoir des météores d'avoir un spread A.O.E. large c'est trop fort en plus le druide il a accès à des conduits comme la régénération enragée qui fait que bah, quand il passe sous un certain nombre de points de vie ça va remonter automatiquement sa vie il peut se soigner lui même a... c'est extrêmement tanky il peut passer en birforme, il a son écorce toutes les minutes qui fait 20% de réduction de dégâts un eki il peut pas mourir il peut pas mourir ton eki en raid c'est incroyable c'est incroyablement tanky donc Évidemment, Druid a accès à l'aspect qui est, ben d'ailleurs, si on va regarder sur tout Château All Boss, sur 95% sur les deux dernières semaines, et qui est quand même largement devant. Le truc, c'est que Kiki a pas de points faible. Ça a un très bon dégât de zone, ça a également des très bons dégâts en mono. Ça peut convoquer toutes les deux minutes si tu as envie de convoquer sur une phase particulière où tu as besoin. Évidemment, idéalement, tu l'alignes sur ton incarne, donc tu le fais toutes les trois minutes, mais tu as quand même la possibilité de faire autrement, et ça rajoute également quelque chose. Outre ça. Son équipe c'est également, il a carrément pas de problème de prix au target. S'il a envie de blaster un truc qui arrive, double star surge et c'est parti. Donc par exemple sur l'ad du conseil où tu as besoin de prix au focus, de dégâts instantanés, l'équipe est carrément capable d'en faire. Voilà. Donc ça tape de loin, euh, c'est au caster, ça a tous ses avantages et le feral, c'est un peu l'aspect que t'as pas envie d'avoir. C'est un corps à corps qui est pas spécialement utile. Il fait des très bons dégâts mono cible, hein, comme on peut le voir sur un gearing, ou même sur l'artificier en fait qui bouge beaucoup. Feral va être devant. Le truc, c'est qu'à l'heure actuelle, Assassinat. Euh, tiens, même si on met sur One Day. Voilà, Assassinat est devant et va continuer à repasser devant. Et tu préféreras toujours avoir un rock qui a une immune en plus que d'avoir un Druid Feral. Donc, si tu as envie de jouer, évidemment, avec un druide Feral, tu peux. Mais c'est quand même pas une spec que tu trop envie de privilégier. Ça a également de très mauvais dégâts de zone. Si tu vas prendre, par exemple, le Feral sur Stone Legion... Euh voilà <rire> tu peux mettre des saignements en zone etc mais c'est vraiment pas une spec qui est très intéressante et que t'as trop envie d'avoir c'est vraiment en dessous par rapport à d'autres corps à corps qui vont être vachement plus intéressants généralement il n'y a pas trop de fights où euh, tu as vraiment envie d'avoir un feral c'est évidemment fort sur des trucs comme stretch fist mais bon dans l'absolu là où t'as vraiment de la difficulté et tout ce qui va être des nets etc c'est des ce sont des fights où le feral ne s'en sort pas pas particulièrement bien et donc euh, voilà, par contre Eki, Eki est très très fort, donc Drood a accès à l'une, si ce n'est la meilleure spé DPS du jeu à l'heure actuelle en raid, donc euh, bon, le Drood se est plutôt bien. Au niveau du chasseur, alors là c'est pas mal controversé, parce que comme tu peux le voir au niveau des sims, bon bah chasseur quoi, hein, euh, survie est super bas alors qu'ils ont rien d'autre, euh, tu te retrouves avec Marksman, Beast Mastery qui sont très bas, Bon, à savoir que ce sont des SP où c'est très facile d'accéder au potentiel max de l'aspect. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un skill cap énorme sur le chasseur, peu importe l'aspect. C'est pas très dur sur un fight de raid où il y a des mouvements de continuer à avoir ton apport max en DPS. C'est-à-dire qu'en précis, tu as juste à dépenser tes stacks de visée à un moment donné hors burst, donc à part en burst, mais généralement en burst, tu as toujours 10-15 secondes sur lesquelles tu peux te poser. Le reste du temps, tu vas pouvoir te déplacer et pas avoir de perte de DPS. Pareil en BM, pareil en survie, parce que de toute façon, c'est un corps à corps. Donc, tu vas avoir très peu de perte de DPS théorique par rapport à ce que tu peux avoir en sim. C'est normal que ce soit pas tout en haut des sims, mais ça reste quand même des SP qui sont assez faibles euh, en mono-cible, mine de rien. Si on va prendre, par exemple, Hungering Destroyer, bon Beast Mastery, c'est au milieu de tableau, Marksman également. Si tu prends l'artificier, ça devrait être à peu près la même chose, même un peu plus bas. Voilà, on a Beast Mastery encore plus bas et marksman encore plus bas donc c'est pas incroyable voilà, ils ont pas un, un mono cible énorme cependant ça reste chasseur c'est à dire que ça reste une spec qui a plein d'avantages, par exemple si tu vas faire innerva, bah, eux ils n'ont aucun problème à aller sur les flaques sans perdre de dps et ce côté mobile du chasseur va aider énormément, outre ça le chasseur il peut te filer des outils comme la détourne ça peut par exemple être utile sur des fights comme le conseil ou croad et t'as envie de le détourner vers ton tank pour l'aider sur son agro et eh ben tu peux en fait tu as ça dans ton toolkit as accès à Inimmune, ça te permet par exemple de gérer les graines au niveau de l'artificier ce qui explique aussi qu'ils soient un petit peu plus bas parce que on va avoir des graines immunes qui vont être faites au niveau des chasseurs en général donc forcément c'est un petit peu plus bas aussi donc il y a un petit peu tout ça c'est que le toolkit et le fait que du coup tu sois utile à ton raid peut des fois te faire perdre un petit peu en dps donc c'est également à prendre en compte. Et sinon, ça reste quand même un très très bon dégât de zone, surtout au niveau du Marksman. Si on va regarder là, le Marksman, il est quand même dans le, plutôt la partie haute du tableau sur les généraux. C'est un énorme burst de zone avec le pouvoir d'effet. C'était un peu nerf, ça a été un petit peu remonté il y a deux jours. Donc si tu fais one day, tu devrais voir Marksman un tout petit peu plus haut parce qu'ils ont remis un petit peu de dégâts de zone, en gros, sur le tir piégé qui a été augmenté au niveau de la visée, etc. Donc c'est un petit peu mieux. Chasseurs s'en tirent bien, honnêtement ça reste pour moi très très correct d'avoir des chasseurs dans ton raid Certes, t'as plus envie de le stacker en x5 comme au niveau du progrès, mais pourtant, autant t'en as 5, t'arriveras quand même à faire tout ce que tu veux. Ça reste une spé polyvalente, ça a un kick à distance, ça a plus de 50, enfin ça a 50 mètres de portée, ça gère les mécaniques comme ça veut. Le seul vrai problème au niveau des chasseurs, honnêtement, c'est pas, pas ça hein, leur problème. C'est pas de te dire, je vais sur le boss et je vois que mon chasseur il est au fond. Ça, c'est pas le vrai problème du chasseur. Ça, honnêtement, c'est un peu faux, c'est un peu faussé. Le vrai problème du chasseur, c'est sa survie. C'est que euh, t'as la survie du plus fort, t'as 20% de réduction toutes les 3 minutes. C'est ridicule. Et t'as et enthousiasme qui te redonne 30% de ta vie euh, toutes les 2 minutes. c'est En fait, t'as pas de... Et même tes conduits, t'as pas de conduits qui vont te faire une survie incroyable comme celle que t'as en drone. Du coup, la survie du chasseur est beaucoup plus faible, donc c'est une spec qui va devoir attirer beaucoup plus de soins, et qui est également beaucoup plus à même à mourir s'il y a des dégâts collatéraux, une mécanique pas faite, ou simplement euh, des heals qui n'ont pas été assez réactifs, parce que le chasseur n'a pas les outils lui-même pour réussir à temporiser et mitiger ses dégâts. Outre ça, comme la plupart des casteurs, son opti n'est pas la poly. Du coup, tu n'as pas ou peu de polyvalence, t'as pas ou peu de CD défensif, et ça peut être la raison qui fait que Chasseur a un petit peu moins bien. Euh, SP survie, euh... bah t'en veux toujours pas, hein. c'est vraiment nul. Là, si t'en vois qu'ils sont hauts, par exemple, sur des trucs comme euh... comme sur les généraux, c'est juste qu'il y a que 5 mecs qui ont parse et qu'ils ont eu des buffs avec la paye. Par exemple, le premier a eu euh, masse pays, il a réussi à faire un gros score, mais c'est pas du tout représentatif de l'aspect. Il a réussi à faire 8000 dégâts. OK, 8000, ça peut sembler bien, mais quand tu compares avec tout le reste... Euh... 8000 au final, euh, si je te le mets dans l'autre sens, pack, euh, c'est ici. <rire> c'est quand, quand même pas si haut que ça comparé à Shaman Elem, Voleur-la-Loi, Mash Frost, euh, Guerrier Fury, euh, Droudeki, Monde-Marche-Vent, etc., etc., qui sont capables d'aller coller des 10K avec également euh, les mêmes types de buffs. Donc c'est pas... Voilà, survie toujours pas, BM revient, BM n'étant pas une spé très forte en raid parce que t'as pas beaucoup de dégâts de zone et le mono cible n'est pas excellent. Donc en mono t'es pas incroyable, en multi t'es pas incroyable non plus, enchaînement bestial c'est bien, ils l'ont monté, donc c'est augmenté de 15% il me semble sur la dernière mise à jour, c'est correct mais comme tu peux le voir là dessus par exemple, euh, BM ça reste bas, t'as pas un burst de zone monstrueux, t'as l'enchaînement bestial certes, mais du coup en raid tu peux potentiellement avoir besoin de dégâts instantanés, de dégâts rapides sur des groupes d'âge. ce genre de trucs que BM n'offre pas. BM a de la mobilité, BM a plus de survie que l'aspect survie, que l'aspect précis pardon, <rire> je vais y arriver, mais est-ce que c'est suffisant euh, Pas forcément. Donc c'est pas forcément un truc que tu as envie d'avoir dans une optique de raid pure, euh, on va dire progress, World wars first, tout ce que tu veux. Mais bon, ça reste ok, ça reste... ça reste ok. Au niveau du mage Alors là, mage... Bon, à l'habituel, hein, mage, c'est très fort. mage tu peux le voir au niveau des sims. Frost, frost, sim très haut. Bon, alors, c'est aussi dû à la variance. mon gros, Frost est vraiment revenu et, et sim très très haut. Arcane, sim très haut. Mais ça, c'est normal, parce que c'est une spec qui euh, souffre beaucoup des déplacements. Donc, heureusement que sur poteau, il tape haut. Et t'as Fire qui reste emblématiquement euh, toujours très très fort, pour plein de bonnes raisons qu'on va voir tout de suite. Si tu regarde au niveau des logs, Grosso modo, sur tous les boss. Au niveau du mage, t'as mage arcane qui est super haut, mais alors, oh, c'est un peu tricky, il faut pas le prendre en compte. T'as le mage feu qui est également super haut et t'as Frost qui se débrouille assez bien. Frost, c'est un très, très, une spec qui est très forte sur du funneling et sur du 2 à 3 target. Donc en gros, par exemple, sur Huntsman, tu vas t'en retirer avec un Spefrost qui va bien s'en tirer puisque sur deux cibles ils sont forts. Sur généraux ça va être extrêmement fort, comme tu peux le voir ici le match Frost est ultra badass. Parce qu'en plus il a cette capacité qu'on appelle le funneling, qui est le fait d'utiliser ses dégâts de zone, ses procs tout ce que tu veux, pour faire plus de dégâts en mono-cible. A la base par exemple, c'était là où le voleur finesse était très fort. Peut-être connu certains fights dans lequel en fait tu laissais des, des, des cibles pour faire en sorte que ton rogue il tape plus fort en mono cible. Parce que par exemple en, en tant que voleur finesse tu peux obtenir facilement plein de points de combo avec le dégât de zone et les utiliser en mono cible. Alors maintenant l'aspect est tellement naze et ils ont un peu changé ça que ça marche plus très bien, mais dans l'idée en tout cas le funneling c'est cet aspect là où tu es capable de faire du prix au target en utilisant les dégâts de zone pour pouvoir faire plus mal en mono cible. Un petit peu également ce que tu peux retrouver sur du chameleb si tu veux. Et donc tu as cet avantage là parce que ça permet de ne pas faire des dégâts qui sont forcément équivalents sur tout le monde comme euh, pas mal de SP vont devoir faire là dessus mais tu peux du coup choisir des prix au target et des focus et obtenir avec ça. Donc ça c'est fort et en plus ça a des très bons dégâts de zone avec notamment euh, plusieurs options de légendaires désormais entre soit celle sur l'orbe gelée qui va te filer des, euh, des procs toutes les deux secondes, t'as soit celle en mono cible, t'as également celle du coup qui va faire que ton javelot il va se split un petit peu sur tout le monde. Donc.. L'aspect est devenu polyvalente et elle a également, la, à mes yeux, la facilité d'être l'aspect la plus simple de tout le jeu. Voilà, il n'y a pas plus simple que Frost. Frost, tu vas juste faire tes gros CD quand tu les as sinon, tu les éclaires de givre et tu utilises tes procs suivant comment tu les as. Si tu un proc de rafale, tu fais ton proc de rafale, javelot, javelot. Si tu as des procs de doigt de givre, tu fais ton javelot. Point barre. Et du coup, en fait, le fait d'avoir une spé simple te facilite nettement tout le reste du jeu. C'est-à-dire que du coup tu vas pouvoir être attentif sur quelles sont les mécaniques qui arrivent, qu'est-ce qui va se passer, comment sont positionnés tes potes, si tu as besoin de faire un rappel en live à quelqu'un, genre attention machin, tu peux le faire parce que tu peux être aware, tu peux faire gaffe à ce qui se passe autour de toi, t'es pas en train d'aller calculer la micro seconde près, qu'est-ce qui va revenir, est-ce que tu as ton énergie, est-ce que t'as euh, ton déluge est bien là, est-ce que du coup tu as ton dé, tu dois le refresh ou pas, est-ce que le proc te convient suivant le moment où tu es dans le fight tu vois l'idée. En Frost, as, ton decision making est assez limité, c'est une spec qui demande pas énormément d'attention et du coup c'est également très fort parce que si ça sort des bons dégâts et que t'as cette facilité de jeu là, tu vas être un élément solide au niveau de ton roster. Et sinon Feu, bah, feu c'est trop bien, c'est super utile en progrès, c'est super utile tout le temps T'as euh, la brûlure qui te permet de caster en te déplaçant, donc de pouvoir gérer des mécaniques. T'as l'exécution qui est apportée par la brûlure également, qui va te permettre d'être 100% mobile dès que t'as moins de 30% des HP du boss. T'as la combustion qui est installée de burst toutes les minutes, c'est énorme. T'as également le pouvoir d'effet qui fait désormais euh, des énormes dégâts de zone, bah, qui évidemment fait revenir ta combustion très vite. Ma c'est vraiment vraiment fort et ça sent bien sur plein de fights, par exemple bah, Stone Legion tu peux le voir c'est quand même haut, sur Denatrius c'est super haut, sur Switch Fist ça va être également super haut parce que tu vas pouvoir burst à chaque pilar, c'est une fée qui est très complète et qui a énormément de mobilité, outre ça tu as également accès à plein de trucs désormais avec Alter Time etc qui te permet de gérer plein de mécaniques, par exemple du coup en match, tu fais les graines sur l'artificier c'est de l'eau, tu fais ton Alter Time, tu te barres avec la graine, tu reviens avec l'Alter Time, T'as perdu 3 secondes et t'as géré ta graine au niveau de ce fight. C'est également un bon mono cible, mine de rien. Si on va regarder sur Shriekwing, Fire Mage, c'est quand même 6ème. C'est quand même vraiment pas déconnant. Et c'est également un excellent multi-cible. Donc tu gagnes à pouvoir jouer un petit peu toutes ces sp, Fire étant la plus importante au niveau du roster. Frost, c'est des bien. Et Arcane, c'est un peu du troll. Dans le sens c'est du troll parce que tu peux faire des trucs sexy Par exemple bah, sur Spite ou du coup en Arcane, tu peux faire en sorte d'avoir la légendaire qui va te permettre de stacker De faire des énormes dégâts sur les pylônes etc Mais Arcane a un problème de core design qui fait que l'aspect n'est pas mobile Du coup dès que tu vas devoir gérer des mécaniques, dès que tu vas devoir te déplacer, dès que tu vas devoir faire des trucs Tu, tu vas en souffrir parce que du coup tu ne peux plus caster Et du coup tu vas devoir soit soak des mécaniques que tu pas envie juste parce que tu vas pas bouger parce que sinon tu perds trop en DPS euh... Soit tu vas devoir accepter de perdre ton DPS Donc c'est pas forcément très intéressant C'est une spec qui peut être marrante à jouer Qui peut être marrante pour faire des gros logs une fois de temps en temps Mais dans l'absolu Ça sort plus haut que ce que ça n'est réellement Donc si tu regardes tu sur tous les boss Là il y a des mecs qui ont pu s'éclater à faire 2-3 légendaires arcane Et Parse, Mais dans l'absolu dans un groupe de raid, C'est pas incroyable d'avoir un match C'est plutôt pénalisant qu'autre chose qu'un match feu qui va pouvoir beaucoup plus bouger Moine Ah qu'il est, qu est sympa celui-là Qu'est-ce qui est sympa donc t'as pu en voir, il y en avait dans les rosters euh, World First. Moine, <rire> moine, moine, moine Bon, il y avait plusieurs raisons à ça. Euh, déjà, Moine, c'est stuff avec de la polyvalence. Voilà, euh, voilà, entre autres, la hâte est naze, et la mastery est pas assez haute que vous ce qu'elle devrait être. Pourquoi J'en sais rien. En tout cas, euh, tu dois aligner des compétences pour faire prog ta mastery, mais au final, mettre 100 de mastery t'apporte moins que de mettre 100 de polyvalence en dégâts. Sauf que la polyvalence, ça marche tout le temps, et en plus, ça t'apporte de la défense. Donc pour moi, effectivement, bon déjà il y a un premier problème au niveau de la mastery au niveau de la classe, ce qui n'aide pas la classe. Bon, euh, déjà, la à hâte, ne sert à rien. Mais bref, outre ça, euh, Moine était pas trop mal, parce que ça a des dégâts corrects en mono et des très gros dégâts en multi. Euh, si tu regardes un petit peu au niveau des sims, boum, c'est bas. Ouais, bon bah maintenant c'est devenu très très bas, parce qu'ils ont décidé de corriger des bugs qui existait depuis très longtemps, et qui faisait que la classe se jouait comme elle se joue. Entre autres, par exemple, le fait que tes esprits continuent de canaliser tes compétences, même si tu fais d'autres compétences, ce qui fait en sorte que désormais tes points de la fureur ne servent plus à grand-chose. Ils sont un peu revenus sur des trucs qui fait que Moine était devenu vraiment très bas et très nul, euh, ils se sont évidemment rendu compte qu'ils avaient tué la classe en faisant ça, et donc dernièrement, ils ont refait une modif, où ils ont fait du bug fixe, parce que euh, les... le coup tournoyant de la grue, qui est ton principal moyen de, zone, de dégâts de zone, euh, ne fonctionnait pas sur ta maîtrise. Alors déjà que ta maîtrise n'est pas très bien cotée, t'en mets quand même, mais en plus, ça ne marchait pas dessus. Donc, forcément, ça naidait pas. Ils ont également augmenté les dégâts avec Mark of the Crane, et augmenté la durée de Mark of the Crane, qui est le debuff que tu mets sur chaque cible pour faire augmenter tes dégâts du coup tournoyant. Ok Donc... Désormais, c'est devenu vachement mieux. C'est-à-dire que si tu prends par exemple un échantillon de sur deux semaines sur un boss comme les généraux, euh, bon bah c'est redevenu vachement haut, hein, c'est vachement haut. Et euh, si tu prends sur one day, c'est encore plus haut. C'est extrêmement devenu extrêmement fort en multi maintenant. Parce que mark of the crane, euh, le coup tournant de la grue, c'est déjà principal principalement un moyen de zone. Les points de la fureur, t'oublies. Ça sert pas à grand-chose. Ça sert qu'à activer le dragon punch et euh, le, tout tous tes dégâts sont dans le couteau en de la grue. D'ailleurs tiens, et si on veut se faire plaisir, on va aller choper un log. On va aller voir le premier moine, ou un moine, ou même le premier, le premier moine sur Stone Legion, et on va voir la partie, euh, combien de pourcentage de ses dégâts viennent de son couteau en ayant de la grue. Tu vas voir, c'est assez insane. Donc on va faire le moine marche-vent, on va sélectionner du coup les Stone Legion en généraux, qui est un fight qui a évidemment beaucoup de dégâts de zone, non, ça c'est sûr. On va checker par exemple là, <rire> c'est conner de royal. Et un petit français, hein Un petit français, hein C'est Golen Royal, euh, et c'est plaisir Si tu regardes la vidéo, c'est Golden n'hésite pas à me contacter, on fera une vidéo sur le nouveau moine avec plaisir. Donc, euh, anyway. Donc là, on arrive là-dessus. Si on regarde les, voilà, les dégâts du coup tournoyant, alors là, ce sont les esprits qui refont également le coup tournoyant. Hein, donc, euh, ton coup tournoyant, il est déjà à lui seul 20% de ton DPS, mais en plus, il a en remis également des dégâts au niveau de ton esprit de feu, etc., qui lui-même, a sa première source, à 56%, son coup tournoyant. Donc là, tu reprends... On va dire 9%, 9%, 18%, 20%, 38%, 38% de ses dégâts, même plus parce que Xen remet une partie des dégâts que tu mets suite, entre autres, au coup tournoyant. On va dire 45% à 50% de ses dégâts, c'est son coup tournoyant, même un bon 50%. Donc ça, c'est redevenu fort et ça permet de deal vraiment énormément. Outre ça, tu as quand même un très bon burst parce que tu as accès euh, à Invoker's Delight, la légendaire qui augmente 33% de ta pendant 20 secondes une fois que tu mets ton Xoen. Tu as surtout accès au pouvoir Kyrian qui est extrêmement fort, qui te file un énorme boost de mastery. Et pour rappel, la mastery ça marchait plus sur le coup de tournoyant donc forcément c'était très bas. Désormais ça fonctionne bien et le coup de fait mal. Donc Mark of the Crane est évidemment très fort. Tu joues Death of Shiji qui fait que tu as également des procs qui te permettent de faire ton coup de tournoyant Au final, c'est redevenu une excellente spé. Sur les dégâts de zone, comme tu peux le voir sur Stone Legion, tu vas regarder sur du denatrius sur un jour, c'est haut, sur une semaine, ça devrait être ok aussi, bon, ça va, et, enfin, euh, n'importe quelle fight comme ça, au final, ça revient vraiment en force. Même Inerva, c'était devenu très bas, euh, si tu prends sur un jour, bon, ouais, c'est incroyable bas, parce qu'en mono, c'est bas. Bon, surtout les généraux, du coup. <rire> Mais bon, ça revient, ça revient, ça a des bons dégâts de zone, Thunking. Euh, on pourrait également se baser dessus, mais le truc, c'est qu'au final, c'est un fight où, généralement, en moine, tu vas pas être là pour deal sur euh, tout en dégâts de zone, tu vas juste être là pour péter des shields, donc forcément, t'es plus bas. Mais en gros, bref, pour la faire simple, au niveau du moine, il est toujours très très mauvais en, en, dégâts, de en dégâts mono cible. c'est très bas, ça va pas d'abord... Spécial à part son buff, qui est déjà un très bon apport, hein. ça peut apporter un buff si tu la passes, on apporte même deux. Ça apporte le buff de 10% de mouvement speed à tout le monde, ça peut être utile, et ça apporte également le debuff physique. La grande question avec le moine, le moine dps surtout, c'est un, euh, ça a souvent quand même beaucoup de bugs et euh, tu sais jamais comment ça va devenir, ça scale pas très bien, parce que du coup, bah là, euh, t'avais un scaling haut parce que t'avais vite de la poly avec le staff pvp et que tu pouvais facilement monter à 2k1, 2k4 en pvp, surtout avec moine qui est très très fort en pvp. Euh, désormais, les autres classes euh, ont chopé leur stuff avec la vaillance, avec leur mythique, etc. Donc, forcément, c'est plus bas en comparaison. Et l'autre point, c'est est-ce que ton moine tu le mets en heal, est-ce que tu le mets en tank ou est-ce que tu le mets en DPS Parce que dans l'absolu, t'as rarement, ça apporte pas de buff de zone, ça apporte juste. Euh son debuff, je veux dire, mais ça n'apporte rien d'autre. Ça n'a pas un shot, ça n'a pas une AMS, ça n'a pas, euh, voilà, pas d'utilitaire particulier en dehors de ça, et de sa mobilité, qui peut être utile sur certains fights, comme par exemple euh, l'artificier. Bon là, du coup, il va forcément être bas en dégâts, parce qu'en mono, c'est très très faible, mais euh, bah, du coup, tu es content parce que ton moine marche-vent, euh, il est capable d'aller gérer les graines très facilement il a son propre TP, il a deux roulades il a un bust de vitesse de 70% qu'il peut mettre également sur cette pote donc ça c'est quand même super utile et également du coup il a son coup de dragon là, coup du droit du dragon là qui permet d'aller extrêmement loin donc pour ma part, euh, pour avoir énormément joué le moine sur ce raid je trouve que le raid se prête également assez bien à moine dans la plupart des cas tu as toujours des trucs à faire tu peux bien verser etc à voir sur le prochain palier, honnêtement euh... Vu le peu de scaling que la classe pour l'instant propose, notamment au niveau de la mastery, vu le peu de dégâts monocibles que la classe a, euh, etc., etc., je pense que c'est une classe que tu n'as vraiment pas envie d'avoir dans ton groupe, tu préfères avoir un autre corps à corps, un autre guerrier, un autre DK, potentiellement un rogue, un rogue à la place, et avoir un petit moins de tank par exemple, ça marche bien. Voilà, un petit moins de tank, ça peut être également une très bonne solution. Moins de tank ça deal bien, ça tank bien, c'est solide. Moi en tout cas. Pour mon roster, je préférais largement avoir un moins de tank que d'avoir un moins de DPS. Cependant, euh, à l'heure actuelle, comme dit, ça dit vachement bien en zone, c'est redevenu viable parce que du coup, sur certains fights, tu vas être sympa. Tu apportes quand même ton debuff euh, qui aide. Alors, c'est pas le meilleur debuff, c'est le pire des, des debuffs du jeu. C'est à dire que ça n'augmente que les dégâts physiques, donc ça n'augmente pas les dégâts des dégâts impis, quasiment pas. Ça n'augmente quasiment pas les dégâts des rets, etc. Donc, comparé à un cri de puissance d'attaque du war, c'est nettement moins value. Donc, ça dépend vraiment de ta composition et bon généralement t'as quand même envie d'avoir un debuff physique donc t'as quand même envie de l'avoir quelque part mais voilà moine marche vent a perdu un petit peu de sa sublime notamment à cause du stuff à cause des patchs à cause des mises à jour où ils ont rien redonné en mono cible moine, ils ont également augmenté les dégâts des points de la en zone mais le truc c'est que ton mark of the crane et ton coup tournoyant c'est tellement fort est-ce que t'as vraiment envie de te retrouver à faire des canalisations complètes de tes points de la fureur quand tu peux juste full stack ton mark of the crane et tourner comme un malade bah, c'est pas évident donc, moine, euh, pas incroyable, plus très fou, euh, plutôt lotière pour le moment, pour moi. Palerette. Palerette, palerette, palerette. Beaucoup de choses à dire sur le palerette. Palerette, palerette. Donc déjà, dans l'absolu, sur du un gros roster, les palerettes t'en veux pas. Parce que, bah, ça apporte pas grand chose en soi. Ça t'apporte une aura, mais t'as déjà l'aura de dévolution au niveau de ton H-pal. Donc généralement, ça va être l'aura de Vindicte donc ça t'apporte pas d'aura au niveau de ton raid. Là où Palerette est très fort, celle-ci, si les alliés meurent. Donc des fois t'as des fights où les gens sont obligés de mourir, soit il euh, y a une mécanique qui fait trop mal et tu sais que de toute façon au bout d'un moment t'as des gens qui vont mourir. Et auquel cas ton raid il va devenir vraiment fort, je sais pas par exemple tu vois sur le... sur, euh, quand t'arrives en progrès sur le... sur le conseil avec les gros ads qui font trop mal, tchouf, bah, tu t'as souvent quand même à un moment quelqu'un qui va mourir, ton pal il va en profiter à fond, ça peut être Delatrius mythique où tu sais que tes tanks ils vont prendre tellement cher qu'il y a des grandes chances quand même qu'ils meurent, ça peut être pas mal d'avoir un palerette qui va bénéficier de ces buffs là. Outre ça, à l'heure actuelle, ça a quand même un bon scaling et ça te frappe bien. Si tu vas regarder le raid purement en sim, c'est ok, mais faut pas oublier qu'il peut vite bénéficier des morts de ses potes pour augmenter son DPS. Outre ça, si tu vas regarder un petit palerette sur l'ensemble des boss, mine de rien, c'est pas si bas que ça. C'est plutôt même dans la première partie du tableau. C'est un des premiers corps à corps. Si on va checker sur un peu tous les fights, c'est jamais vraiment mauvais. Sur Shrieking, c'est plutôt au milieu de tableau. Sur Hungering, c'est plutôt au milieu de tableau. Donc, dans tout ce qui va être mono, euh, c'est plutôt au milieu de tableau. Mais c'est pas non plus bas de tableau. Et dès que tu vas rajouter une notion soit de burst par minute, cette Fist, c'est très très fort. Parce que tu peux faire ton final Reconning, ton Séraphin hein, et euh, ton Divine Toll quand t'es Kyrian toutes les minutes. Donc, évidemment, ça fait trop mal. Sur Stone Legion, t'as un très très bon dégât de zone Donc évidemment le raid tu le sens Parce que le burst du zone en raid C'est équivalent si ce n'est meilleur Désormais que le burst de zone du chasseur Qui est pourtant très très fort Donc raid il va briller là dessus Sur des boss comme ça, sur Denatrius, etc Ton paladin raid il va faire trop mal Si en plus t'as des potes qui vont mourir Il va s'envoler Donc raid c'est vraiment pas une mauvaise SP Mais c'est, une... ça prend un spot corps à corps, Donc ça demande beaucoup plus d'exigence Dès que ça devient un spot corps à corps. C'est également très peu de mobilité euh, donc ça va avoir du mal à décaler et être efficace sur des, des switches également ça fait pas des dégâts constants donc si tu ne gères pas bien ta classe ou t'es pris de dégâts, ça va pas être super utile d'avoir un palerette parce qu'il va pas forcément pouvoir être utile sur ce que tu joues outre ça, euh, ça est une immune, donc ça c'est cool, ça peut vraiment servir le fait qu'il est une immune, sur Chéretonatria tu t'en sers moyennement si ce n'est pas euh, tu t'en sers pour faire euh, Sacre mine, voilà, comme ça au moins euh, Sacre Bulle, comme ça au moins t'es tranquille, tu peux aider, t'as un cooldown pour aider tes potes. Tu peux aider avec tes World of Glory également pour tenir ton raid, donc c'est sympa. C'est pas mauvais, by all means. Par contre, est-ce que ça mérite d'être dans les 4, 5, 6 que tu vas prendre encore corps à corps dans ton raid Vu que ça ne brille pas spécialement à part en burst de zone, c'est une question. Je pense que tu peux en avoir un dans ton raid, c'est ok. Est-ce que ça sera le cas sur 9.1 C'est vraiment pas dit. Ça va vraiment dépendre de l'équilibrage et de euh, s'il raid a ce genre de mécanique de euh, ça one-shot quelqu'un. C'est pas mauvais, c'est très agréable à jouer. Mais voilà, il faut beaucoup d'exigences pour que ça, que ça soit très fort et que ça vaille un DK ou autre dans ton raid. Au niveau du prêtre, prêtre, bon, bah c'est le, le monocycle par excellence équivalent à l'heure actuelle avec le voleur assassinat, donc si on va prendre par exemple sur un jour, voleur assassinat prêtre rompe sur des boss comme Hungering ou comme l'artificier, voilà honnêtement ça se vaut, c'est l'aspect mono-cible par excellence, ça a, ça a été drastiquement remodifié au fur et à mesure du temps, désormais ils en ont fait un, un, un monstre en mono -ciple. donc tu as énormément de dégâts en mono -ciple et beaucoup moins sur tout ce qui va être spread, etc. Bien que tu as une nouvelle légendaire qui aide énormément. Si tu prends par exemple Stone Légion, tu vas le mettre sur les deux semaines depuis 9.05. Le SP est bas, mais tu peux quand même faire des trucs un petit peu plus par rapport à avant que tu pouvais moins faire. Sur Delatrius, si tu regardes également, ton SP est assez bas. Sauf que qui sait qui va aller casser la gueule à Delatrius en mythique Sur la P3, là où tu as vraiment besoin d'avoir énormément de dégâts, ça va être ton prêtre-ombre. Sur ton prêtre-ombre, il maintient un 8 4 DPS constant en phase d'exec sans aucun souci. Donc au final, tu vas pas forcément le voir sur l'ensemble des logs, parce qu'il y a beaucoup de multi-cibles et que c'est pas là où il brille, mais tu vois, il est quand même troisième, mine de rien. Alors que pourtant, sur les fights multi, il va pas trop en bénéficier. C'est excellent, c'est excellent pour plein de raisons, et prêtre, c'est vraiment une classe que tu peux même vouloir saquer au niveau de ton raid. 1. Hein euh, ça a également des CD au niveau de ton raid. Ça a la VE, alors VE c'est pas incroyable, c'est pas, pas ouf, mais ça peut faire une différence. Ça fait toujours un petit soin en plus qui peut faire une différence sur des moments un peu compliqués. Ça a encore une fois un mode cible excellent où euh, du coup ben, tu vas pouvoir faire très très mal. Et outre ça, t'as également l'avantage d'avoir la PI. La PI généralement tu vas la mettre sur toi, évidemment, parce que sinon tu perds trop et puis c'est pas marrant de foutre la PI sur les autres. Mais cependant, t'as également la possibilité de la mettre sur d'autres personnes. Et ça c'est incroyable. Imagine un mage qui peut décider de mettre sa combustion sur quelqu'un d'autre. Ça serait ouf, et bien là c'est exactement la même idée. C'est que ta pays, en cas de situation particulière où par exemple il faut un gros burst de zone, tu peux très bien dire, j'ai mon prêtre, toutes les deux minutes. À la, à la, au début il va burst mono-cible, à 2 minutes c'est vachement plus intéressant de l'avoir sur, euh, sur des dégâts de zone, et il va le mettre sur le dégât impie le palerette qui va burst, sur le chasseur précis qui va burst. Et là, ça va faire une différence monstre, parce qu'on va pas le voir directement au niveau de ses propres logs, mais l'API qui va filer à son pote, elle va faire une différence de malade. Et t'as ce genre de possibilités avec ton prêtre rond. Et en plus, t'as besoin d'avoir des gens qui blaissent fort en mode de cible. Là, comme à l'heure actuelle, un petit peu le ça que tu peux voir maintenant, hein, ou euh, même tu as sur du 2 target, le shadow et le rog, ce sont des trucs que t'as envie d'en avoir. Tu veux quand même des gens qui te déboîtent le boss. Tu peux pas avoir tout le monde qui est fort en multi, qui est là pour qui autour va tour, etc. Il t'en faut des mecs comme lui. Et en plus c'est quand même super tanky, t'as le soin potentiellement de ta VE encore une fois, mais surtout t'as le soin de, ton, euh, de ta PS dévorante qui de toute façon, ton cycle de DPS va faire en sorte que tu te soignes, t'as également accès à des sacrés cooldowns défensifs, donc tu peux vraiment te tenir avec ça, t'as également accès au shield. si t'as besoin tu peux également caster une guérison de l'ombre ou d'un shield ou n'importe quoi sur tes potes qui peuvent être en difficulté, t'as cette polyvalence de pouvoir faire de la versatility, de... c'est vraiment vraiment pas mal, juste tu manques de mobilité, après, souvent, tu vas quand même jouer Night Fae en raid, non, même si tu peux tout jouer hein, dans l'absolu euh, sur du SP. Tu peux également d'ailleurs filer ton buff Night Fae à quelqu'un euh, pour le bénéficier, pour que ce soit encore plus utile que sur toi. Enfin, vraiment, SP, c'est redevenu vraiment très sympa sur ce raid, et bah, on peut le voir, c'est haut. Et il y a plein de très gros joueurs qui jouent SP, à euh, n'en pas douter. Au niveau du voleur, donc voleur, c'était historiquement très très nul sur Shadowlands. Euh, la loi s'en sortait euh, légèrement, tiens si on va mater un petit peu du 9.0, mater un petit peu 9.0, qu'est-ce que ça donne sur deux semaines, sur tous les boss voleurs tu te retrouves avec Outlaw qui est un milieu de tableau Asa qui est tout au fond et Sub qui est tout au fond donc déjà on peut voir que bon Outlaw c'est le milieu de tableau donc c'est potentiellement potable le truc c'est que 1 euh, sur Thread, la Cloak of Shadow elle apporte pas grand chose Souvent, son man, ce sont des saignements, genre le truc, ça t'apporte pas grand-chose d'avoir une mine magique. Euh, le rogue apporte ça au niveau de son raid, il apporte potentiellement une détourne, mais on n'a pas trop l'utilisation à part sur le conseil, et il apporte pas tellement d'autres choses que ses dégâts. C'est un slot de corps à corps, encore une fois, donc c'est pas évident à remplir. Il peut également filer le poison, des distractions mentales au niveau du boss, mais c'est pas ouf. Le truc, c'est que le voleur hors-la-loi est au milieu parce qu'il est Mario... Euh, un peu comme le BM, si on veut. C'est-à-dire que le voleur hors-la-loi... Il n'est pas mauvais en mono. Euh, si on prend, il est, si on, prend, tiens, on va reprendre 9.0.5, si on le prend en mono, sur Hungering Destroyer par exemple, il se situe toujours à peu près au même endroit. Voler hors la loi, il va plutôt être au milieu. Donc c'est pas quelque chose que tu as envie de privilégier sur les boss mono. Et si tu vas prendre les fights multi, tu vas prendre... Hum, pas le fils, pardon, tu vas prendre les généraux. Voler hors la loi va s'en sortir, mais pas tant que ça au final. C'est pas si haut que ça. Par exemple, il y a une spec qui est très proche, c'est le War Fury. War Fury, en raid, ça va faire à peu près la même chose qu'un voleur à la loi. C'est-à-dire que c'est un mono qui est correct, peut-être un peu plus bas, un peu plus bas le mono, mais ça a également des dégâts de zone. Sauf que War Fury, ça va dire vachement plus en dégâts de zone qu'un voleur à la loi. Tu peux le voir ici, tu préfères largement avoir un War Fury en dégâts de zone. Un, il n'est pas limité par le prix aux target que tu peux avoir, où tu dois forcément taper la cible de ton entre les deux yeux, le War Fury, il s'en fiche, il tape euh, il tape potentiellement, euh, voilà, il s'en fiche, potentiellement il est mis le briseur de siège, pendant 5 secondes, il va rester sur une cible, mais dans l'absolu, il tape ce qu'il veut, il a pas de perte de DPS à taper une nouvelle cible, il a un cycle bien plus simple que le voleur, là, donc tu as beaucoup moins à prendre la tête, donc tu es plus efficace sur ta gestion des mécaniques, sur ta vision globale du jeu, donc au final, si tu dis plus en zone, que tu es aussi une speaker à corps, et que tu as un ré qui est plus simple, qui est plus fluide, qui a moins de, de difficultés, moins de choses à traquer, tu peux être vachement plus efficace sur tout le reste Donc c'est déjà un gros avantage en soi, ça a également le shout, donc le cri d'aliment, puisqu'en plus t'as le conduit, qui fait que ton cri de ralliement il revient plus vite et il redonne encore plus de points de vie à tout le monde, qui a un énorme CD de raid, vraiment ça fait la diff totale entre un kill et, et non, d'un raid, un cri de qui est utilisé au bon moment. En plus tu peux utiliser deux façons le cri de ralliement. tu peux utiliser en prévention des dégâts pour top le HP max de tout le monde, ou tu peux l'utiliser pour remonter tout le monde, si tu vois que les gens sont bas, sont à 5%, ça va faire la différence entre un... ça va laisser le temps au healer de faire la différence. C'est monstrueux, le critère des est très très fort. Et c'est un peu le problème du hors-la-loi, c'est que, bah, Frost, il va faire ça mieux, Fury, il va faire ça mieux, Windwalker il va faire ça mieux, en zone, euh, et tous les tous les, casters, les 30 millions de casters vont faire ça mieux, le Frostmash fera ça mieux, le Firemash fera ça mieux, le Chamelem, j'en parle même pas, et en mono, bah c'est pareil, lors de la loi, il bah, y a plein de trucs qui vont faire ça mieux, à l'heure actuelle, l'assassinat aussi, donc on va parler de l'assassinat, Assassinat était devenu très nul, ils l'ont buffé, buffé, buffé, buffé, buffé, ils ont buffé 20 tirs, qui file jusqu'à 25% de hâte, c'est énorme, et euh, qui a également un très bon conduit, qui fait très très mal, et du coup, c'est full hâte. Donc, Assassinat, si t'as une congrégation qui te dit « Je te file le double de la hâte que t'as <rire> tu vas en oh, vas-y, let's go !» Parce que t'es es sur des poisons, t'es es sur de l'énergie, donc plus t'as as de plus t'as d'énergie, plus t'as as de hâte, plus tes saignements vont tiquer vite, plus tu vas faire mal. Voilà, c'est assez simple et assez basique. Mais en plus, or, euh, Assassinat un gameplay où tu vas stacker des trucs et plus t'as d'énergie, plus tu vas faire mal. Par exemple, as, tu fonctionnes avec Chris qui a augmenté tes gains de nature pendant 9 secondes sur la cible de 20%. Le fait d'être assassinat et d'avoir la hâte, plus tu de hâte, plus tu vas pouvoir caler un gros nombre d'envenimés, qui sont tes finishers de dégâts de nature de zone, sur cette frame-là. Bon, Voilà ça juste, euh, bête et méchant, hâte égale fort sur Asa, Assa égale très très fort en mono. Donc voleur revient grâce à cette spé là. Parce que du coup, tu peux avoir un voleur qui va jouer assassinat sur les boss mono. Et là, tu as très très envie l'avoir, il va démonter les boss mono. Tiens, Guring, euh, l'artificier, Shrink ring, tous ces boss là, tu vas les découper en assassinat. Tout ce qui est mono. Là, fille c'est pas idéal au niveau des timings, tu le découpes quand même parce que tu as un mono monstrueux. Tu lui as également de très bons dégâts d'exécution, désormais. Donc là, on parle, on le voit pas au niveau mythique, mais sur la P3, ton Rogue à ça, tu es bien content de l'avoir parce qu'il va faire très mal en exec. Tu as une légendaire, basée sur l'exec, qui fait que tes saignements et tes poisons font plus mal en exec. Tu as également le premier talent que tu prends quasiment tout le temps, qui fait en sorte que du coup tu peux avoir des emblouches gratuites, qui vont quand même te générer des combos, faire des dégâts, etc., basés sur un proc, mais qui proc deux fois plus quand tu es en phase d'exec. Bref, vouloir à ça, ça a une énorme phase d'exec. Donc as un énorme mono, une énorme phase d'exec, voleur redevient utile dans un groupe de raids, redevient fort, et à l'endroit où il doit être, parce que voleur assassinat n'est pas fort en dégâts de zone, tu vas le regarder sur Stone euh, Legion, ah, ça sera pas haut, hein, ça sera pas très haut assassinat. Mais c'est un très bon mono, donc au moins tu as un spot, tu peux faire quelque chose avec ta SP assassinat, et tu peux faire quelque chose également en SP hors la loi sur les fights multi. Mais le truc, c'est que, voilà, hors-la-loi, elle n'est pas incroyable sur les fights multi, juste, c'est pas nul. Donc, si as un bon voleur avec toi, qu'il qu maîtrise bien sa aspects assassinat et sa aspects hors-la-loi, qu'il a les deux qui sont bien up avec les bonnes stats, parce que ça ne demande pas les mêmes prix de stats, tu veux être plutôt sur du polycrit avec un peu de hat côté... Euh, côté... Euh, côté hors-la-loi, alors que tu vas être, du coup, sur du euh, hat crit pur côté assassinat. Bon, il faut différents gears, il faut différents légendaires, etc., etc. Mais ça devient jouable et tu peux avoir carrément un voleur au niveau de ton raid. Et sinon, la space up bah, elle est naze, donc euh, elle n'est pas faite en fait, elle n'est pas adaptée au PVE. Euh, elle n'est pas adaptée au PVE. Donc c'est dommage. Avant, elle était très forte en funneling, donc pour le fait de burst en fait une target en utilisant les, le fait qu'il y a des cibles autour pour, le, pour te booster. Par exemple, tu vois bien, quand tu as 5 cibles autour de toi, tu peux faire euh, ton shuriken, tu as 5 combos, Easy, shuriken, Easy, shuriken, Easy. Euh... Mais ça, ça marche beaucoup moins bien, ça ça fait pas aussi mal que, que ça, donc ça, ça de base, c'est censé avoir du bon funneling, mais la classe est pas assez bien calibrée, ou il manque des trucs pour qu'elle brille. Donc au final, je te retrouve avec très peu de dégâts de zone, soit des dégâts de zone constants mais qui sont faibles par rapport au reste, qui sont capés, et des dégâts mono qui sont même plus si haut que ça, parce qu'en plus, t'as un scaling qui est très mauvais. Donc si tu vois sur hungering euh, là où c'est censé être quand même assez fort, Sub, c'est 12 douzième, alors que c'est un peu là où c'est censé être fort, le sub. En plus, au début, c'était un petit peu plus haut parce que tu bénéficiais de la poli euh, parce que du coup, tu te stuff très facilement en 2K1, 2K4 en voleur finesse. À l'époque, hein, parce que maintenant, c'est dur hein, de monter l'arène, mais euh, les 3 ou 4 premières semaines, c'était beaucoup plus simple. En plus, euh, voleur, avant que ce soit ajusté, donc pendant 2-3 semaines, tu pouvais un petit peu abuse. Désormais, c'est devenu vraiment faible, voleur finesse, dans aucune situation. Donc euh, ça, c'est une spec qui est délaissée, et, et j'espère vraiment qu'ils vont faire quelque chose pour Shaman Alors le shaman, beaucoup de choses également à dire sur le shaman. Déjà, là, si tu vas sur SimCraft, tu te dis Wouah ah oh, mais yo ah mais... Yo !» oh, mais... Yo. Euh, Bon, le truc c'est que SimCraft, si gère moyennement la variance et t'es une spé où il y a beaucoup de procs euh, au niveau de ta classe, au niveau de Winfury, au niveau de, de tout ça. Donc au final, ça paraît haut, ça n'est pas tant que ça, je met même par les bas et bon... T'as un premier aperçu en faisant ça, et un deuxième en faisant euh, tous les boss, château Natria, deux semaines, blablabla. Et là tu, dit, tu dis, ouah, et monte, et tu te dis, hum, <rire> pas tant que ça. Donc on va déjà parler un petit peu des deux, séparément, donc on va déjà attaquer le Chamelliot. Qu'est-ce que ça donne au niveau de Chamelliot Sur du pur mono cible, hum, c'est plutôt très très bas. Comme on peut voir sur Angering, c'est avant-dernier, sur Artificier, ça va sûrement être... Mmh, un peu plus haut, ok, un petit peu plus haut Time un petit peu mieux les, les timings Avec Witch Doctor, etc, ok, pourquoi pas Shriek Wing, c'est quand même assez bas Et grosso modo, de toute façon, c'est assez bas En mono Sur French Point, ça va, parce que tu vas t'en tirer Un petit peu mieux, parce que t'as ta as légendaire qui fait que, sur le Totem des vents Qui fait que t'as 12 secondes toutes les minutes de burst Ça tombe bien, chaque pilar, tu le démontes Et dis-toi bien, avec un burst Toutes les minutes Donc c'est parfait, t'as une légendaire parfaite euh, t'es quand même plutôt dans la partie basse du tableau, quoi. Donc, bon. Et qu'est-ce que c'était dans le multi Si tu prends Stone Legion, par exemple, c'est à M en bas. Si tu prends Denatrius, c'est pas incroyable non plus, mais c'est déjà mieux parce que tu peux un peu plus enchaîner. Mais c'est pas non plus dingue, euh, dingue, dingue. Ding. Et sinon, euh, voilà, bon, t'as 10 Nerva, c'est voilà, plutôt du mono également. Enfin, grosso modo, tu peux le voir, le chameau ne brille pas tant que ça. Le truc, c'est que chez Mio, tu peux pas forcément voir juste à partir des logs s'il s'en tire bien. Déjà, c'est Kaminspe qui, à l'instar du Paladin Red, il a accès à un soin monstrueux s'il décide de dépenser ses stacks, donc ici le maelstrom, en soins plutôt qu'en dégâts. C'est-à-dire que quand tu claques un maelstrom en afflux de soins, l'afflux de soins il part entre 10, 20, 30 000. Il part très très haut, tu fais des soins de malade. Outre ça, tu vas souvent jouer 20 tirs. donc tu as accès à shine Vest qui va faire des gros dégâts de zone, gros gros gros, Ah non, c'est débile ce sort. Et qui va également filer des gros soins à un des potes. Donc, déjà, ça aide. Mine de rien, ça aide. Et surtout, évidemment, tu connais l'avantage du chamelio, c'est qu'il a accès au totem Fury des Vents. Totem Fury des c'est un totem qui peut poser avec un uptime permanent. Il a une légendaire ou pas dessus, suivant ce qu'il décide de prendre, parce que maintenant, tu as trois légendaires possibles en Chamelio. Mais bref, outre ça, ce totem fait en sorte que tu as 20% de chance, par auto-hit, d'avoir un auto-hit supplémentaire. C'est extrêmement puissant. 20%. Ça ne fonctionne que pour lui, et les membres de son groupe. Donc au maximum, 4 autres personnes. Ça tombe bien, c'est généralement le nombre de corps à corps que tu veux avoir dans ton raid. Ça fait un chameleon, 4 corps à corps. Si tu fais ça, enfin, ça t'en fait 5. Donc c'est bien, t'as pas besoin de plus. Donc au final, c'est pas très dérangeant, parce que tes mages et démonistes, de toute façon, s'en tapent de ce buff. Ce buff-là, ça donne quoi ça, ça donne quoi concrètement Parce qu'en fait, on peut se dire, ouais, ok, les coups de mêlée, machin, euh, prenons une classe comme... Euh, je sais pas, on peut prendre un, un peu n'importe quoi en fait, on peut prendre n'importe quelle classe, euh, on va prendre Rogassa qui, qui est haut, tiens d'ailleurs sur le, sur le truc ou même sur les fight mono, tiens tu veux dire Guring, Rogassa. est-ce que Rogassa va en bénéficier Il va en bénéficier de plusieurs façons, il y a ses dégâts de mêlée évidemment qui vont être augmentés et qui représentent une grosse partie de son DPS, mais également simplement l'application des poisons il va faire beaucoup plus mal parce qu'il va appliquer plus de poisons. Plein de classes de mêlée, si ce n'est quasiment toutes, qui ont une mécanique liée à vers le, avec leur auto-hit. Par exemple, si tu es en DK, tu vas avoir le proc que tu peux avoir sur ton vol mortel, qui est basé là-dessus, ton proc de machine à tuer dans le cas d'un DK Chivre, c'est également basé sur tes auto-hits. Dans le cas du Paladin Red, c'est également des procs basés sur tes auto-hits. Dans le cas du guerrier Arme, le meilleur exemple, l'aspect qui bénéficie le plus du totem sur bah en gros tes auto hits on te génèrent de la rage et ta rage c'est ça qui te permet de faire des dégâts et outre ça tes auto hits en critique te génèrent encore plus de rage donc plus tu vas avoir de crit et surtout plus tu vas faire dauto hits plus tu peux monter ta rage et ta rage tu la dépenses en sort de dégâts t'as pas d'autre moyen réellement de monter ta rage et donc au final tu te retrouves avec une spé qui va être ultra boosté par le système des vents. Donc il y a évidemment le Guy arm le Rogue, ça, ça marche bien, le Voleur à la Loi, j'en parle même pas, parce que t'as as maîtrise là-dessus, t'as des procs là-dessus, donc au final, le, tes auto hits te donnent énormément de choses. Et, et c'est juste incroyable, en fait, le fait que les classes synergisent là-dessus, ça a énormément aidé. Donc t'as des classes qui ne synergisent pas, comme par exemple le mois de Marchevent, euh, comme euh, le War Fury, où euh, tu vas bénéficier un petit peu de ce thème, mais tu vas pas y gagner grand grand chose, comparé à d'autres classes qui ont également un système propre à eux de proc lié à leur euh, auto-hit. Donc Shamelio, ça va donner un buff là-dessus. Sur les guerriers armes, les voleurs en la loi, etc., ça va jusqu'à environ 7% de leur DPS en plus. 7% C'est énorme Imagine Imagine le guerrier armes et méta à la place du Rogue Assassin. Imagine tu te retrouves avec 7% de plus de DPS sur le mec qui est déjà numéro 1, le là là, sur le rogessa, etc, etc, etc, tu te retrouves à avoir un buff global, si tu ajoutes tout ça au jameyo, il devient top 1 lui-même. C'est-à-dire que si tu ajoutes tous les pourcentages de dégâts qu'il donne là-bas, tu ajoutes 5 à 7%, de, on va dire de 4 à 7% sur chaque classe, sur 4 classes en tout cas meta, tu rajoutes ces pourcentages-là, ça fait blue, blue, blue, blue, tu arrives là. Et donc au final, le et est, long, est loin, loin, très très loin d'être mauvais. C'est un buff de raid, à n'en pas douter, et un vraiment très bon buff de raid. Le truc, c'est que Chamillo est dépendant évidemment de ses dégâts, parce qu'à part ça, il n'a pas grand-chose, et il est également dépendant de la méta. C'est-à-dire que si le Warf arm, par exemple, est très mauvais, et que le Marchevent est très fort, Chamillo est moins fort, parce qu'il va plus bénéficier un guy arm qu'un moins de Marchevent. Et donc en fait, ça va vraiment dépendre de à quoi ressemble la méta, et est-ce que les classes qui sont dans ton roster simple vont bénéficier fortement ou pas de ce totem donc ça ça dépend et c'est pas évident de dire sur 9.0.5 t'as certaines classes ça va mais dans l'absolu c'est pas une bonne méta pour booster tes potes avec le chameleau même si évidemment ça leur fera toujours très plaisir d'être boosté c'est pas la meilleure méta si par exemple sur 9.1 guy arm subit bien gros up et continue et va scale très haut ce qui est très probable hein, on va pas se mentir il y a largement moyen que du coup ton chamelio soit une classe que tu as envie d'avoir dans ton roster. Ça dépend vraiment de ça, ça a le cut à distance toutes les 12 secondes, ça a un wall, ça a également de la très bonne survie avec ses soins, avec potentiellement son petit totem, avec également euh, surtout le conduit, qui lui fait un maximum de points de vie pendant qu'il met son élème. Chamelio by all mean est loin d'être mauvais. C'est très peu joué également, donc c'est dur de bien se rendre compte. Si par exemple on prend par les sps qui ont moins de parts, Chamellio il est quand même pas long, il est quand même dans les derniers, hein. on a que 2000 par 100 Chamellio Donc c'est évidemment plus dur de se rendre compte parce que les gros joueurs ne jouent pas Chamellio Et c'est pas une spec qui booste plus que ça serait si et en plus de ça booster les autres, ça n'intéresse pas forcément les joueurs Bref Chamellio, à voir, gros point d'interrogation, honnêtement c'est loin d'être mauvais Mais je sais pas encore ce que ça peut donner sur 9.1 mais je pense quand même que tu as envie d'en avoir un dans ton groupe de raid au niveau du Shamelem, il est devenu ultra badass, ils ont décidé de le booster, donc il était très très fort en mono. Et euh, donc tu, tu peux le voir, hein, gearing, tu le mets sur 9.0, Shamelem euh, il est... Euh, voilà, il est très très haut. Et là, s'il est plus deuxième, c'est uniquement parce que les autres classes ont été buffées. Hein. Donc euh, bon, Affli avec Affli, ça se vaut, mais grosso modo, si Asarog est repassé devant, c'est uniquement parce que les autres ont été buffés. Shamelem est devenu très très fort, parce qu'ils ont boosté à fond son Sedegate. Si tu vas par exemple sur Stone Legion... Là, Arcane, c'est du troll. En réalité, c'est pas si haut que ça. Et t'as du coup directement Elem Elem est incroyable. Tu vas sur des nades qui bénéficient quand même moins à ce fight. Ils sont pas si mauvais que ça, même s'ils sont un petit peu bas quand même. Mais grosso modo, ils vont avoir du coup des très très bons dégâts de zone. Là, tu peux le voir, c'est un bon mono. T'as les nades qui pop, t'as un bon multi Tu vas te faire plaisir sur des fights comme Minerva. Grosso modo. C'est devenu excellent vraiment, le Shabellem est redevenu très très haut dans la méta, ça te dit le bien, c'est une classe qui est très agréable, la marcheur des esprits et le côté instant que tu peux avoir sur tes procs, etc., te permet de gérer des déplacements de façon correcte. Outre ça, t'es extrêmement tanky. Si es... Souvent tu vas jouer Necrolord, donc t'as 20% de réduction de dégâts pendant la canalisation de ce truc, t'as le shield, t'as l'élème de terre qui va augmenter tes HP, qui te permet également de faire un shield le plus gros si t'as envie, et euh, tu peux également te soigner si as envie tu vois le bouclier de terre ou ce genre de truc. Chamelem, c'est qui à mort, vraiment à mort. Et t'as également des CD de raid qui sont vraiment cool, t'as le totem qui va booster tout le monde, t'as des trucs comme ça, donc Chamelem est devenu extrêmement puissant, a l'heure actuelle, sur 9.0.5, grosse valeur sûre dans les casters d'avoir un chamellem. Et en plus, le gameplay est plutôt cool. Au niveau du démoniste Oh là là, démoniste Que dire sur le démoniste À part que, euh, bah, à l'habituel, c'est une spé qui va régner sur le raid et qui, euh, qui règne avec, euh, avec toute sa, tout sa seigneurie sur le raid. Tu regardes Simcraft, tu te fais... Ah, c'est bas, hein Tu regardes euh, Destru, c'est pas Des et démono c'est bas, hein Et pourtant, t'arrives là-dessus, tu fais tous les boss... 95% heal, et là, Warlock, BOUM Il y, y a plein de raisons à ça. Déjà, en termes de raid, c'est indispensable d'avoir un démo. Voilà, c'est mieux que quasiment tout. C'est la gate, le bonbon, et le fast wipe recovery, comme on l'appelle. En gros, le fait d'avoir la pierre d'âme qui permet, quand t'as plus de baies de pouvoir faire en sorte que ton leader il va accepter et reste tout le monde. Donc, entre deux wipes, tu perds pas 15 minutes, mais tu perds une minute. Ça fait que tu vas être beaucoup plus efficace sur ta soirée. Tu perds beaucoup moins de temps, les gens sont encore plus facilement focus. Enfin, mots c'est trop fort. Outre ça, t'as 3 SP DPS en démo. C'est aussi un avantage, évidemment. Et bon, là où démonos, c'est souvent assez bas, et c'est un gameplay qui est pas forcément incroyable en raid, parce que la mobilité, ça ne le gère pas très bien en tu t'as quand même Destro et Affly qui sont, euh, sur ce patch en tout cas, des SP... Plus que viable. Surtout, évidemment, Affli un hein. affli qui est incroyable. Affli a mine de rien, même si c'est bas en sim, un très très bon mono. Pour plusieurs raisons. un Le mono est très simple en démo. Voilà. Bon, euh, voilà. Il est très simple en démo Affli T'as pas de vraiment de proc à gérer, tu vas toujours faire la même chose. Et t'as le pandémique qui fait que t'as 30% de la durée pour remettre tes dots dessus. Bon, grosso modo, tu vas toujours faire la même chose. Une fois que t'as fait ton cycle une deux trois quatre cinq fois les 100 000 autres fois, tu vas faire le même cycle, il n'y aura pas de variance dans ton gameplay. Donc tu vas poser facilement un max de dégâts, et surtout, pendant tes phases de déplacement, tes dots continuent de tic, et en plus du coup tu peux très bien les refresh pendant que tu te déplaces. Donc au pire tu castes pas un drain d'âme pendant deux secondes, c'est pas très grave, mais honnêtement tu te retrouves du coup à avoir très peu de pertes entre ton DPS théorique et ton DPS réel. Outre ça, ça se voit pas en sim, mais ça bénéficie très bien de la PI, notamment sur ces timings de 3 minutes, donc à l'open, parce que les prêtres ont envie de le mettre toutes les 2 minutes. Donc en gros, à l'open c'est une des classes qui bénéficie le plus de l'infusion de puissance. Ça va faire très mal, ça monte très haut, tu poses vite des dégâts et en même temps, le reste du temps, de toute façon, ça va remonter tes charges, tu vas juste refresh tes dots et tu vas être bien. Donc au final, sur les boss mono, maintenant on peut regarder le dévoreur la ah, Fly c'est extrêmement haut, ça ne pas si haut que ça, mais en réalité c'est haut. Et en plus tu gères facilement le déplacement, parce que tu joues fae à l'heure actuelle, donc tu as ton petit TP et ta mobilité en... pendant que tu es dans ta forme de... De... de renard si on veut, tu as également ton TP personnel, qui est désormais baseline, tu peux également prendre ta propre gate, et tu peux également te mettre le feu au pied si tu as envie. Mais outre ça, ça a également une survie de malade, si tu vas pas prendre le feu au pied, mais tu vas prendre par exemple le boost sur la suction d'âme, ton boost d'endurance natif, si fond de vie, si on veut, tu vas te retrouver avec énormément de temps qui naissent au niveau de ton démo affli. Et du coup, le démo affli va mourir difficilement. Donc, ça, c'est une grosse valeur sûre en raid. Ça fait très mal en mono, en double cleave. On n'en parle même pas si on va sélectionner Huntsman. Qui est premier On se demande. Le double cleave, il n'y a rien de plus fort que le démo affli. Normalement, c'est censé être le Mash Frost, c'est censé être le Guy Arm, c'est censé être le Rogue Ça, c'est censé être le démo destru. Mais en réalité, même le démo destru en double cible n'arrive pas à tenir le démo affli démo affli c'est vraiment très très très fort il y a peu de fights sur ce palier là où démo affli n'est pas fort là sur such fist tu vas pouvoir stacker tes extases et donc les dépenser et démolir sur les phases de burst le boss même d'ailleurs des, même des <rire> d'ailleurs se met bien là dessus ça a des bons timing, mais donc en affli tu vas faire très mal parce que tu vas pouvoir mettre tes extases au moment des piliers et donc bah, évidemment tu vas te faire plaisir ça bénéficie également très bien de la BL et compagnie, sur des fights un petit peu plus où il y a plus de cibles tu vas toujours être très fort comme les généraux parce que tu vas pouvoir multidot simplement et après du coup tu vas évidemment partir comme d'habitude en extase et compagnie sur des fights comme des nats tu vas pouvoir corruption infinie ou ce que tu veux, mais tu vas pouvoir dot tout le monde, donc tu vas pouvoir maintenir des dots très facilement sur plusieurs trucs, donc les ads sur le côté, etc, tu peux directement les dot, et donc tu vas avoir des dégâts tout le long, en plus d'avoir un énorme Burst, évidemment, monocible, tu peux également mettre, je sais pas, une graine de corruption sur des nattes, ça va aller sur les ads à côté quand ils apparaissent, tu vas dot à droite, à gauche les ads sur la salle, et tu vas te retrouver à avoir des ticks de partout, une spec qui a de toute façon de base des très bons dégâts, également un très bon cible donc... On oh va bah voilà, euh, démo à flis, mais très bien, c'est vraiment une très très très bonne spé pour raid, démo est ultra complet, il y a vraiment très très peu de points faibles dans le raid, et euh, bah, t'as vraiment envie d'avoir des démos à dans ton roster, c'est euh, une grosse valeur sûre. Et outre ça, Destru, comme tu peux le voir, se débrouille pas si mal, sur Denatrius, ça reste haut sur Généraux, sur euh, sur Judge fist c'est ok aussi, sur Généraux, c'est pas incroyable, mais bon, voilà, ça va, c'est correct, même sur du mono, là où c'est pas très très fort, Voilà bon, non, ok, c'est quand même assez bas, mais euh, bon, t'as accès à l'aspect affliction, c'est bien, <rire> bon, et comme tu peux le voir, voilà, démo, c'est une grosse valeur sûre, c'est très très fort, c'est, ouais, il règne, il règne sur le jeu, hein. actuellement, à pas se mentir, démo affli ultra badass, en plus évidemment de pouvoir, euh, encore une fois, rapporter la gate, les bons vents et le fast et recovery qui sont uniquement apportables par le fait d'avoir un démo au niveau de ton groupe. Donc, euh, bah grosse valeur sûre et très probablement, grosse valeur sûre sur 9.1. Outre ça, c'est un gros scaling sur la Mastery et pour moi, si une classe a un gros scaling sur la Mastery, déjà elle est forte. Tu peux regarder toutes les classes qui scalent bien sur la Mastery, euh, ne font que monter sur ce palier et risquent de continuer à monter là-dessus. Si ta maîtrise est bien, ça te fait une stat en plus que tu peux mettre, ça aide énormément déjà à ce niveau-là, parce que du coup, t'es pas obligé de build euh, des stats un peu basses comme la polyvalence ou le critique. Si ta mastery est plus forte, bah es encore mieux que les autres classes qui doivent faire du crit ou de la polyvalence Ça défaut d'avoir mieux. Donc, en plus, le scaling est bon, notamment sur l'aspect affli. Donc, à voir sur la suite ce que ça va donner. Mais bon, En tout cas, pour l'instant, des mots toujours très très forts. Et au niveau du guerrier, pas mal de choses à dire au niveau du guerrier. Euh, si tu regardes au niveau des cimes, évidemment c'est bas, donc euh, Arm et se valent, alors que Arm n'a pas de dégâts de zone quasiment. Arm, ça a un dégâts de zone de 2 cibles pendant 15 secondes toutes les 30 secondes, c'est très faible, et euh, ça a Ravageur, un petit peu, en dégâts de zone, ou tout que tu peux faire, basé sur un cooldown de 45 à 1 minute 30. Mais du coup, c'est très faible, et ça fait pas si mal que ça, euh, t'as également ta frappe du Colosse en zone, mais bon, euh, voilà, à la rigueur, t'as un petit burst en zone, en devant mais en armes, et après le reste du temps, t'as rien. Tu ne peux rien faire. Tu as des tourbillons qui font pas de dégâts, euh, voilà. Donc c'est vraiment pas intéressant en zone, il faut genre à partir des 5 cibles le tourbillon ou guerrier armes, tu fais vraiment très peu mal, et le truc c'est qu'en mono-cible, tu fais également très peu mal à l'heure actuelle. Ce qui fait que l'aspect est pas joué. Tu prends des boss mono comme Hungering c'est 3ème en partant de la fin. Tu prends des boss comme l'artificier, c'est deuxième en partant de la fin. Donc évidemment, si tu prends tout le raid, bah c'est deuxième en partant de la fin parce que t'as pas de moment où tu brilles heureusement pour toi il y a l'aspect survie et l'aspect assassinat qui sont vraiment nuls et du coup euh, tu peux rivaliser un petit peu avec les autres et te dire hum, moi mon gars il arme <rire> il est devant l'aspect Seb il est pas dernier mais ouais c'est dommage, donc arme après c'est soit très bas soit très haut, un peu comme le dit Limit Maximum ça va vraiment dépendre de l'équilibrage de la méta, etc. En progresse, ils en ont pris, et ils en prennent, pour plusieurs choses. Un, le cri de ralliement, c'est trop fort. Et deux, les dégâts d'exécution c'est super important quand tu es galère en stuff c'est à dire que euh, finir les boss, les phases d'exec, celles qui font le plus mal, celles qui demandent le plus de difficultés, potentiellement tu as des gens de ton roster qui sont morts, potentiellement tes healers ils ont plus de mana, c'est à ce moment là il faut appuyer et avoir des dégâts d'exécution c'est extrêmement important et le guerrier arme apporte des dégâts d'exécution donc ça mine de rien c'est quand même une grosse valeur ajoutée de la classe jusqu'à l'heure actuelle il, il a besoin de plus, il a besoin d'un up, il a besoin de changement, il a besoin d'un frais un petit peu de rééquilibrage juste il est vraiment très Très bas. Par contre, le guerrier Fury, il a l'air pas si haut que ça au final quand tu regardes partout, mais ok, il a pas un mono monstrueux. Ok, il a pas un mono monstrueux, mais c'est suffisant à l'heure actuelle le mono qu'il a sur la plupart des fights. C'est-à-dire que artificiel, etc., c'est rare que tu sois vraiment bloqué par le fait que tu as un War Fury qui est un petit peu plus bas. Par contre, dès que tu vas rajouter du multi-cible, hop oh, hop hop Inerva, il y a de temps en temps y a des ads, Fury, stonks Fury extrêmement fort. Tu vas rajouter, euh, tiens, même en fait, on s'en fout, King, Fury, premier, boum, tu vas faire Stone Legion en général, Fury, boom, super bon. War Fury, ça a des dégâts de zone monstrueux, alors certes, c'est capé à 5 cibles, 1 plus 4. Mais 1. Euh, c'est devenu nettement plus fort depuis que Fae est revenu sur le devant de la scène. En gros, maintenant que tu as beaucoup de hâte et beaucoup de maîtrise. Déjà, c'est une spé qui bénéficie de la maîtrise, donc. Euh, Rappelle-toi de mon point de vue sur la maîtrise, c'est bien, voilà. Donc, tu, euh, ta maîtrise, en gros, va augmenter tes dégâts quand t'es enragé. Il te faut pas tant que ça de maîtrise pour faire en sorte que tu augmentes énormément tes dégâts. Et donc, tu peux maintenir un gros enragé, donc ta maîtrise est vraiment forte. Parce que. Pendant que tu es enragé, tu es en Guerrier Fury, du coup c'est là où tu vas rentrer tes dégâts, tu peux également booster à fond tes autres compétences, comme ton pouvoir d'effet, comme tes gros CD de burst, etc. Mine de rien, le burst à l'open du War Fury, il est scandaleux, ça fait très très mal. En mono et en, en multi, j'en parle même pas, tu montes extrêmement haut. En mythique plus, c'est une des meilleures spé à l'heure actuelle, mine de rien. Voilà, c'est pas forcément juste, c'est pas forcément coté à sa juste valeur. Mais Fury, ça a deal de ouf en dégâts de zone. Sur les gros rosters, tu regardes les grosses guildes, les Warfury, ils sont énormément hauts. 1. T'as des dégâts constants, t'as jamais de trou. C'est-à-dire qu'au pire, tu vas faire tourbillon, coup déchaîné, coup déchaîné, tourbillon, saccagé, coup déchaîné, euh, tourbillon, saccagé, sanguinaire. auras toujours des dégâts. Mais outre ça, désormais, ben, et ça tourne toujours comme ça, vu que t'es fail et que t'as beaucoup de hâte, et que t'as également beaucoup de maîtrise, 1. Tu vas faire des énormes dégâts avec ta zone de zone en fait. Avec euh, tes mérités, avec le bonus de 25% de critique pendant 5 secondes de Coraine, avec ce genre de truc. Et en mono, vu que t'as plein de hâte, tu vas pouvoir jouer le truc qui fait que tes saccagés te filent de la hâte, et tu vas jouer bardane bardane ça fait que quand tu attaques, t'as des chances de proc, des trucs au sol qui font mal. Et vu que tu es full hâte, parce que c'est ton build, parce que du coup tu peux enchaîner tes compétences, parce qu'en plus du coup t'as le talon qui va te refiler de la hâte en plus parce que tu enchaînes tes saccagés, mine de rien, tu te retrouves avec un mono qui est pas si dégueulasse que ça. Fa'e te porte bien, avant tu jouais que 20 tirs, et maintenant en Fa'e tu vas faire mal et en zone c'est monstrueux. Et t'as également le signé que tu joues, et donc le signé ça fait que quand tu fais de tes grosses compétences, ça peut en faire une autre. Donc souvent ce qui va se passer, tu vas engager, tu vas faire un sanguinaire, ça va te passer en rage, et tu vas pouvoir directement faire ta témérité qui va potentiellement te faire proc un tourbillon et là tu vas directement monter à 20, 34 dps et ça tu vas le maintenir à un bon moment parce qu'après tu vas pouvoir faire des saccagés de zone avec des tourbillons etc tu vas pouvoir appliquer ton propre tourbillon, tu vas pouvoir appliquer ton pouvoir d'effet qui va te redonner de la rage qui va faire en sorte que tu vas pouvoir enchaîner et même hors burst, tu as quand même de très bons dégâts donc Warfury est vraiment fort et as renvoi de sort qui est quand même super utile sur pas mal de fights comme par exemple tu peux skip et renvoyer et faire des dégâts les dinerva darkven pendant qu'elle a ça tu peux faire. T'as de la mobilité de malade, t'as le bon héroïque, t'as la charge, tu peux avoir une double charge si tu veux, tu peux avoir l'intervention également pour revenir sur un de tes potes. <rire> Comme moi, mais en plus de ça, t'as également accès au shout. Donc, et le conduit qui fait que du coup ton cri de ralliement va redonner énormément d'HP max à tout ton raid. Donc ça va aider de ouf Taylor. C'est vraiment un très très bon cooldown de raid et t'es très content d'avoir au moins un guerrier dans ton groupe. Donc voilà, guerrier s'en sort au final pas si mal, notamment grâce à l'aspect Fury qui est en train de remonter, et qui fait que remonter pour l'instant, et qui bénéficie bien au final du stuff, et d'avoir une bonne opti euh, au niveau de la hâte et de la maîtrise principalement, crit étant ok, polyvalence étant évidemment ok, ce sont toujours des stats ok pour toutes les classes, jusque là du coup tu bénéficies encore plus de tout ça, donc War Fury remonte à fond, à voir 9.0.5, mais War est quand même très très fort, et t'as quand même envie d'en avoir... Et du coup ça sera tout pour cette petite vidéo sur la méta Sur 9.0.5 Sur l'intérêt des classes, sur pourquoi, qu'est-ce qui a changé, etc N'hésite pas déjà à mettre un gros pouce bleu En bas, en bas là, hop hop Un petit pouce bleu et mettre un commentaire Pour me dire qu'est-ce que t'en as pensé Est-ce que t'es content de la méta actuelle, qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que t'imagines pour 9.1 Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi Et on se retrouve super